Ils sont cinq. Cinq écrivains, hommes et femmes, en lice pour le prix des lecteurs de la ville de Lausanne 2023. Cinq écrivains à rencontrer un samedi par mois au Lausanne Palace entre octobre et février. Et à la fin, c'est vous qui votez. Du 1er janvier au 28 février 2023, vous choisissez le livre lauréat du prix des lecteurs de la ville de Lausanne 2023. Toutes les infos sur lausanne.ch slash prix des lecteurs.